Si le métier streamer est devenu possible à l'heure actuelle, c'est en grande partie grâce aux viewers ainsi qu'à leur soutien financier. En 2022, on va dire que les revenus d'un streamer sont composés de subs, de sub-gifts, de dons, de cheers, de pubs, d'opérations commerciales, de replays YouTube, et ainsi de suite. Il y a vraiment plein de moyens de gagner sa vie et on va dire que les sources de revenus sont multiples. Mais fut une époque, c'était largement plus restreint et en 2015, sur Twitch, il y avait un truc qui su surpassait tout le reste, c'était les donations. Il y avait déjà les subs, il y avait déjà plein d'autres choses, mais les donations étaient le réel nerf de la guerre. Mais à l'époque, du coup, avec ces donations qui prenaient une part très importante, il y a commencé à avoir une légende, ou en tout cas des légendes, c'est la légende des gros donateurs de Twitch. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La légende des gros donateurs de Twitch, c'est avec Zach, et c'est parti ah mon pote ça c'est de l'intro hein. On se replonge On remonte à l'époque L'époque 2013, 2014, 2015 Le hood Quand Twitch n'était pas encore mainstream Et on va en discuter tout de suite Donc comme je l'ai dit En 2021, 2022 Les subs sont le nerf de la guerre C'est l'abonnement payant de Twitch Qui permet de soutenir un créateur D'avoir des petites émotes De éviter de te taper des pubs Qui s'est en plus démocratisé au fil des années Avec également les sub-gifts Donc maintenant quand tu veux soutenir quelqu'un Lui de donner de l'argent tout de suite Et ben tu peux faire du sub-gift D'accord Ce qui évite du coup De passer par la donation directe Mais à l'époque le don était réellement, comme je vous l'avais dit en introduction, le réel truc qui ramenait beaucoup d'argent aux streamers. Pourquoi Parce qu'à l'époque, en termes de fonctionnalités, déjà Twitch était largement en dessous. C'est-à-dire que il y avait les subs, il y avait les petites émotes, mais c'était pas encore aussi cool d'être sub parce que du coup, il y avait pas les sub-gifts, il n'y avait pas tout ce qui est train de la hype, il n'y avait pas les cheers. En gros, il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités que Twitch a ajoutées pour faire en sorte que tout se passe sur sa plateforme sans passer par un prestataire externe. À l'époque, le streamer de même avait tout intérêt de mettre la part belle au don par rapport au sub. Parce que à l'époque, si tu touchais un sub, et eh ben c'est simple. Le sub coûtait 5$, t'en touchais 50%, donc 2,50$ et tu payais des impôts dessus. à l'époque, tu touchais un don, le don tu le touchais quasiment à 100% et il était instantané, c'était pas Twitch qui te le reversait. Et puis après tu payais des impôts ou pas, hein, on va pas se mentir, des mecs à l'époque prenaient le cash sur leur Paypal et... Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et c'est pour ça que beaucoup de streamers mettaient ça en avant. Les réactions, les dons, tout ça, machin, tout était centré dessus. Et on arrive du coup à une première partie très intéressante. La légende des gros donateurs. Qu'est ce qu'ils ont fait? Peut être qui sont ils pour certains? Parce que la plupart du temps, on ne le sait pas. Et on va également parler du phénomène qui est venu en France à l'époque, en 2015 et qui avait fait grand débat. Notre première aventure commence avec le dénommé Amai. Amai, Amai, vous dites comme vous voulez. Et elle démarre en plus sur le stream d'un certain Soda Popin. Voilà, on a déjà parlé de lui dans les histoires bizarres des réseaux sociaux récemment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est un des gros streamers, donc on en voit. Donc il y avait notre ami Soda Popin qui était là, posé, en train de faire un petit live, World of Warcraft, tranquille. Lorsque tout à coup, BOM Il reçoit 8000 dollars. Non, que dis-je 8500 dollars. 8500 dollars qui tombent dans la besace, évidemment, forcément, quand ça t'arrive, t'es complètement choqué. On est encore en 2014, 15 dans ces eaux-là. Les streamers commencent à envoyer petite quicheta, mais 8000 balles, c'est impressionnant, ça tabasse. Il a à peine le temps de respirer que pas bah, 10 000 dollars s'enchaînent juste derrière. 10 000, 10 000 plus 8 500, je te laisse faire le compte. La seule chose qu'il y a à dire, enfin, la seule chose qu'il y a à dire, la seule chose qu'on retient de ces donations, c'est un nom. Amai. Why do you do this et en plus, le don, petite anecdote, il n'avait pas été fait sur Paypal. Paypal qui permettait de faire du litige, etc., qui était un vrai problème parmi les streamers à l'époque parce que pas mal de viewers faisaient des dons puis faisaient le litige derrière pour récupérer l'argent, ce qui mettait pas mal de mecs dans la barbe à merde, surtout s'ils avaient dépensé les sous. Là, le don, il avait été fait par carte bleue. Et les dons par carte bleue, en tout cas à l'époque, c'était très difficilement rétractable et c'était surtout l'assurance d'avoir quelque chose de plutôt solide, même si on va le voir après il y a de la nuance à mettre au milieu de tout ça Donc au total ce seront près de 30 000$ Qui ont été récoltés par Soda Popin Dans ce live là dont 21 000$ par Amai Et c'est là où vous voyez qu'en général Il y avait un gros effet boule de neige 21 000$ par Amai, 9 000$ par le reste Qui s'est pris dans le jeu Et il y avait vraiment un truc à l'époque sur Twitch C'était cet effet boule de neige où dès que, un peu tu sais comme un train De la hype version sub mais cette fois version don C'est à dire que dès qu'il y avait commencé à avoir Vla les mecs Qui donnaient, il pouvait y avoir des battles de top donateurs Il pouvait y avoir vla les mecs qui pouvaient Suivre le bail etc, ça permettait aux streamers de bien manger, d'ajouter euh, <rire> du caviar dans les pâtes. Tes caviares, je sais pas ça fait bon ménage, mais vous avez capté le délire. Et euh, bon, le streamer était au global bien Halas. Au total, ce, sera, ce seront pardon, 57 000 dollars de donations de la part de Amai pour Soda Poppin durant la seule année 2013. Un des moments d'ailleurs les plus drôles par rapport à ça, c'est quand Soda Popin, je crois que c'était en live, demande à son père s'il est fier de lui, parce que bon voilà, regarde, j'ai ramassé pas mal d'altunes, je vais pouvoir partir de la maison familiale. Son daron le regarde lui dit Franchement, je sais pas. Mmh le daron qui se sent peut-être mal à l'aise que des inconnus donnent des sous à son fils. C'est assez drôle quand même. On peut également retrouver un autre streamer qui se nomme Azael qui recevra également des dizaines de milliards, enfin des milliers de dollars pardon, de dons de la part de Amai avec un total entre les deux streamers réparti à plus de 100 000 dollars donnés. Et après, il y a également d'autres streamers qui ont reçu quelques milliers par-ci, tout ça. Au global, une des choses qu'on sait sur Amai, c'est qu'il aime le World of Warcraft et Hearthstone à l'époque qui était un jeu encore en vogue. Bon, plus trop maintenant, hein, même s'il y a toujours la Solaris TV Hearthstone, mais à l'époque c'était quelque chose de big, et donc du coup les streamers Hearthstone, bah, pouvaient se mettre bien, et Amai, lui, il était sur les deux créneaux. Alors évidemment, de telles sommes ne passent pas inaperçues, et tout le monde s'enflamme sur les réseaux sociaux, mais c'est qui ce Amai, tu vois, c'est qui ce mec, machin, nanan. Nan. Et là, il y a plein de petits malins qui s'amusent, qui font des faux comptes Twitter, qui prétendent l'être, nana. Nan. Il y a quand même un consensus global qui se crée, et je sais pas si c'est un consensus qui est autour, euh, je sais pas, d'une simple légende ou d'un simple cliché, mais il y a plein de gens qui... Il pense que Amai est un milliardaire du Moyen-Orient. Un mec du Moyen-Orient, pété de thunes. Qui se fait chier et qui a envie de passer flex ou en tout cas de faire plaisir à ses streamers favoris qui regardent pour se divertir. Parce que forcément, hein, si on dit milliardaire qui donne des thunes, c'est forcément un prince Qatari. Il n'y a pas d'Américain qui pourrait le faire. Non, en réalité, ça me fume. À l'époque, c'est rachat de club de foot, le Qatar qui investit partout, data, les princes du Moyen-Orient, les mecs riches. Directement, un mec à péter la kishita sur Twitch. C'est forcément un mec du Moyen-Orient. J'avoue, le passage m'avait fait un petit peu galerie. Néanmoins, parce qu'on aura quand même une bribe d'explications même si on aura, enfin même à l'heure actuelle, on n'a toujours pas sa réelle identité, il y a Adzael, le deuxième streamer dont je vous ai parlé, qui poussera un petit peu la chose et qui, voilà, contrecarrera, contredira, surtout pas contrecarrer parce qu'on parle pas d'un plan machiavélique, mais qui contredira du coup cette version du prince du Moyen-Orient et qui expliquera qu'au global, non, non, c'est pas un milliardaire, c'est pas un mec du Moyen-Orient, c'est juste un homme extrêmement riche qui se divertit en donnant des grosses sommes aux streamers et qui veut les voir réagir, voir le chat s'enflammer, voir d'autres gros nazes donateur suivre le pas, etc, etc. C'est un mec qui kiffe cette adrénaline-là et qui est posé devant son PC et qui aime voir les réactions des gens très contents, d'autres qui sont hypés, et comme je l'ai dit, des gens suivent et lancer en quelque sorte une vague à partir de sommes qui pour lui sont dérisoires, mais qui pour le commun des mortels est absolument énorme. Mais il n'y a pas vraiment de bénéfice économique dedans. D'ailleurs, pour la petite histoire, et là certains s'en rappelleront, en 2015, le fameux Amai débarque en France et commence en grande pompe, d'accord, énorme comme ça, en offrant près de 70 000 euros aux streamers Liberto. Et là, il y a plein d'autres streamers français qui reçoivent également comme ça des dons, le d'art et bien d'autres, mais ça commence à sortir un petit peu le caca. Parce que comme le blédard l'a expliqué dans une vidéo, le Amai français qui vient donner plein de thunes, il n'y a pas beaucoup de points communs avec le hamaï américain. Le mec se crée un Twitter, affirme que c'est lui, demande au streamer de valider et de faire passer l'image que c'est lui, écrit full, full en SMS, etc., dans des, voilà, dans des termes un petit peu pas ouf, commence à dire « Ouais, vous vous êtes des pauvres, moi, c'est rien pour moi, ça, c'est 3 minutes de travail, tiens, 15 000 euros. » Autant vous dire que des têtes, mon pote, il en a fait tourner. Et sauf qu'en réalité, quand on a creusé un petit peu, il a quand même semblé que c'était... <rire> <rire> un donateur avec de fausses cartes bleues volées achetées sur le deep web. Ces fausses cartes bleues volées, alors en réalité, je voulais la faire en très rapide. C'est des mecs qui vont sur le deep web, achètent euh, des cartes bleues euh, volées, je sais pas par dizaines peut-être, et qui font des tests comme ça pour faire des dons. Elle passe pas, tiens une autre, elle passe pas, tiens une autre, elle passe pas, tiens une autre. Oh, elle passe, putain, 10 000 dollars. Et en réalité, peut-être même, tu vois, si t'as envie de creuser le truc, ils se disent, putain, si cette carte bleue place pour 10 000 dollars pour faire un don à l'autre con, bah peut-être que si je fais autre chose avec sur des grosses sommes, ah, ah, ah, ah, ça pourrait le faire. Bon, raisonnement peut-être un petit peu foireux parce que ces cartes bleues ont souvent des plafonds mais c'est ton jamais si tu tombes sur la carte bleue de la reine d'Angleterre, t'as peut-être moyen de te mettre bien. Donc la saga Amai le FR n'a pas duré très longtemps, on a vite compris que c'était que un ou des bouffons qui s'amusaient à voler des petites cartes pour essayer de faire des dons et souvent même mettre dans la merde les streamers parce que à l'époque, sur Paypal et même bien d'autres sites, sites de dons, quand tu faisait un litige, quand tu te prenais un litige, Paypal et compagnie, hmm, ils s'emmerdaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils te mettaient des frais. Et tu pouvais avoir des frais de plusieurs dollars pour chaque montant, enfin chaque opération. Et je crois que ça pouvait monter même à 7, 5, 7 dollars par opération. Et donc du coup, imaginons quelqu'un est venu, veut faire son Momo à maille avec une fausse carte et te donne 15 fois 10 dollars. Et bah ben, tu pouvais faire 15 fois 7 dollars de euh, litige, enfin de, de frais par litige. Donc tu fais 15 x 7, ça fait à peu près 100 balles. Et donc tu te retrouves à être dépouillé de la somme qu'on t'a donnée et à devoir payer 100 balles en plus Et encore, à l'époque, en 2015-14, c'était marginal comme activité. Va appeler Paypal pour leur expliquer la situation et leur dire « Vos frais là, les mecs !» comment dire je suis en train de regarder l'heure et c'est l'heure où vous me mettez dans la merde les gars <rire> bref voilà fin de l'histoire du Hamaï français le Hamaï américain au final on saura jamais trop de choses sur lui à part ce que Anzael avait euh, avoué ou en tout cas dit c'est que ce n'est pas un homme du Moyen-Orient simplement un riche homme d'affaires qui s'amusait à vouloir créer de la hype à vouloir faire plaisir à des streamers qui kiffaient à vouloir créer euh, du coup comme j'ai dit l'engouement faire en sorte qu'il y ait d'autres donateurs se divertir de cette manière bon bah, si c'est quelqu'un qui a trop d'argent j'ai envie de te dire why not et au niveau du Hamaï français bon c'était juste des momos débiles qui faisaient n'importe quoi, et d'ailleurs je crois que Bibix et Liberto ont d'ailleurs remboursé les dons qu'ils avaient reçus pour et, voilà, éviter d'être dans, dans la merde quoi. D'ailleurs petite, hein, je vous la mets comme ça en plein milieu, ce genre de faux dons à l'époque était très très très euh, voilà, fréquent et je crois que notre pote Riri, lui, il y avait bien bien cru malheureusement, bah François Hollande t'avais pas vraiment donné un million d'euros quoi Partons sur notre deuxième gros donateur, les amis, et là, on s'attaque à Motard 2 k Motar2K, ce mec s'est illustré parce qu'il avait une particularité, c'est qu'il visait le monde de l'e-sport et notamment CSGO. Et en 2014, CSGO, c'était déjà pas mal, etc. Il y avait déjà des majeurs, des mecs sympas. Et sa première cible, entre guillemets, ce sera Pasha Biceps, un joueur pro du jeu à l'époque, à qui il donna plus de 50 000 dollars, avec une première donation de 15 000 et une réaction, bon, classique, tu kiffes. Là, le schéma se répète. Y a du pétrole, Moyen-Orient, rumeurs et compagnie. En réalité, personne connaît vraiment sa personnalité jusqu'au jour où il sort un post sur HLTV, HLTV qui est un forum dédié à CS:GO, un site et compagnie. Je me permets juste avant de qu'on parle de ce truc de HLTV de son post en rapide. Pasha Biceps là, l'ancien joueur pro CS:GO, c'est devenu un mec qui fait de l'UFC en Pologne et qui se la donne un truc de baiser. Donc Pasha Biceps il était connu pour avoir un gros biceps et là il était dans la cage il y a quelques jours. Il y a des photos qui sont sorties d'après son combat. Disons que le mec qu'il a affronté, je connais pas son niveau, mais... <rire> Il s'est salement fait goumé, mon frère. Voilà pour la petite anecdote. From Joueur Pro CSGO, tout combattant de MMA, on peut continuer. Et en gros, le post qu'il a posté serve à contredire certaines des choses qui ont été dites à son sujet et pour s'expliquer un petit peu. Donc, par exemple, il arrive en substance, il dit, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec mes donations, je suis une attention war, que j'ai envie bah, qu'on fasse attention à moi, de me faire remarquer, des trucs comme ça. Mais il dit, si moi, je suis vraiment une attention war, je prendrais ces 15 000, ces 20 dollars, j'irai à Vegas, j'irai en boîte de nuit, je pèterais des coupes de champagne, je rentrerai avec des filles, je ferai des dingueries dans ce style. Euh, sauf qu'à l'heure actuelle, c'est pas ce que je fais. Je vais juste chez des streamers, je leur balance un peu de Kishita, je crée un petit peu pareil de hype et de remous. Ça fait donner également les autres, ça crée des moments exceptionnels. Et puis c'est tout. Il a dit, je n'essaye pas d'être le Dan Bilzerian de CSGO, c'est pas vraiment le but. Et en réalité, si j'avais vraiment voulu faire la Tension War, j'aurais pu procéder différemment. En soi, c'est pas complètement faux. En plus, il explique que s'il a visé Pacha au moment de ses dons, c'est parce qu'il explique qu'il avait le sentiment que Pacha était quelqu'un de réel et que ses sous servira à aider pour de vrai sa famille. Et il me semble que Pacha, lui, était père de famille et tout ça, machin. Donc, tiens, petite quiche ta Max, tu es père de famille, ça va t'aider, etc. Même si c'était un père de famille joueur pro. Alors, 2014, je pense pas que les joueurs pro touchaient non plus des milliers des cents. En soi, il y avait quand même un petit peu de réflexion. Ce qui veut dire, c'est que je l'ai pas donné au premier Golemont qui passe et qui hurle. Aaah! Tu vois, genre, non, non, il y avait un petit peu de réflexion. Dans le fond, pourquoi pas? Bref, grosso modo, il termine un peu son poste en démontant deux, trois trucs, c'est surtout pour se justifier, pour expliquer que il fait ça pour le kiff, que ça sert à rien de s'énerver, que ça sert à rien d'inventer, que non, il va pas se lancer dans le stream derrière, parce que forcément, tu pourrais penser, tiens, un riche qui veut se faire remarquer qu'on voit son nom partout chez des gros streamers, chez des gros bails, peut-être lui-même va streamer derrière et que les gens iront voir pour gratter des thunes comme des connards. Non, c'est pas le cas, et à l'heure actuelle, ni Amai, ni Motard Toupiep ne se sont mis à streamer derrière. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, je sais pas s'ils continuent à balancer Kish Tamax 2020, 2021, 2019. Mais en tout cas, c'est le cas d'autres. Et là, on va parler vite fait de King Mascot. Et là, King Mascot, notre troisième larron du jour, est rentré dans la légende de Twitch, qu'un court instant, parce qu'après, derrière, il s'est fait détrôner, bien sûr. Mais King Mascot est rentré dans la légende comme la plus grosse donation jamais effectuée sur le site. Donc un jour, il arrive chez un streamer Fortnite qui s'appelle Exotique Chaotique. Le gars arrive et il balance à Exotique Chaotique en une fois 75 000 dollars. 75 000 dollars en une fois. Et exotique, Chaotique, à ce moment-là, c'était un streamer, je crois, même joueur compétitif Fortnite qui avait gagné 2-3 trucs, un peu de cash price, Fortnite venait d'arriver, les sous étaient partout, il pète sa tête. Franchement, il pète sa tête. Mais franchement, moi, si j'avais reçu 75 000 dollars, ce crâne, il aurait été sur le... Mu T'entends le coin de cette table en bois, là <rire> Frère, j'aurais pété ma tête aussi Et j'étais content de prendre un petit exemple récent, d'accord, 2019, d'une grosse donation pour illustrer que, effectivement, ça a pu toujours exister, même récemment, même si, comme je vous l'ai expliqué, ça a décliné. Entre-temps, Twitch est arrivé, a intronisé les cheers, a intronisé le fait d'offrir de, des subs. Donc maintenant, en réalité, il y a des gros subs-gifters, mais beaucoup moins de gros donateurs. Les streamers, maintenant, recevoir, reçoivent beaucoup, beaucoup moins de sous sur leur Paypal directement, à la rigueur, que quelqu'un qui faire un vrai don d'argent et reçoit un cheer et puis même franchement pour la convivialité du stream pour le chat pour le tout même moi en tant que streamer je me permets c'est 100 fois plus agréable de recevoir des subs que de recevoir de l'argent direct d'ailleurs moi j'ai désactivé par exemple mes dons bon il reste la possibilité de me faire des cheers mais j'en reçois pas donc c'est tant mieux, mais euh, futu d'époque c'est vrai que ça pouvait être agréable, tu disais ah tu recevais tes sous directement machin sur le pas ça faisait plaisir, maintenant qu'est-ce qui reste en termes de vraies donations, il reste toujours sans doute des mecs à l'inter etc pas de grosses personnalités qui ont fait légende comme des Hamard, de, de, des amai, des Motartuke ou alors des king mascotte, mais plutôt des gars qui vont des fois le faire pour le divertissement et là je pense par exemple à MrBeast voilà, MrBeast qui était à ébalancer balancer 40 000 dollars à un petit streamer pour voir la réaction mais Mister Beast lui, <rire> Frère Mister Beast, si le matin, à son réveil, il a pas donné 100 dollars à sa brosse à dents, il se sent pas bien, le frère. Que des vidéos, il balance des quichetas, on en peut plus, gros. Mister Beast, t'as américaine, là, il avait fait une vidéo où il avait la main, euh, il avait mis des inconnus, la main sur un, un paquet d'un million de dollars, c'était le dernier qu'il achetait, qui gagnait, c'est un baiser. Il y avait également Cyril, bien sûr, en France, qui le faisait. Ou alors, fut une époque Zach Nani avec les trolls des streamers, mais c'était une mo moyen différent de le faire. Hein. Moi, je donnais 2 dollars, pas 5000 quoi. Donc, au grosso modo, vous le comprenez, à l'heure actuelle, les donations, ça reste du soutien, ça reste une possibilité chez beaucoup de gens pour passer un message, un son, un truc, mais au global c'est surtout devenu soit un moyen de pouvoir aider bah, par exemple des événements caritatifs, The Event, les trucs pour la Croix Rouge, etc. C'est etc. vraiment à ce moment-là que le, le, la chose est portée. Ou alors, c'est devenu un truc un peu de niche pour des créateurs de contenu qui ont envie de se faire plaisir en provoquant des réactions, en réagissant, en faisant kiffer, etc. etc. Et je pense qu'au global, ça referme un peu ce chapitre. Des grosses donations sur Twitch, et même de la donation sur Twitch qui est carrément passée au second plan par rapport à la plateforme qui a réussi son pari, à savoir faire en sorte que ces flux d'argent arrêtent d'être extérieurs et de passer en dehors du, ju euh, du, du juron, du de son contrôle, en gros, de la plateforme. Alors que maintenant, tout est centralisé, tout passe par Twitch, que ce soit les subs, les dons, euh, enfin, via Lit, Shears, ex, les pubs, etc., etc. Maintenant, c'est un réel format clé en main de la même manière que maintenant il euh, y a des opérations commerciales euh, qui sont dans un tableau de bord qui permettent si tu stream par exemple une heure sur un jour en un tout cas ça de pouvoir prendre un petit billet des trucs comme ça et encore une fois de centraliser le tout. Alors je sais pas si tout centralisé sur Twitch c'est bien, ça donne beaucoup de pouvoir à la plateforme. Je sais pas si c'était mieux en 2013-2015. À vous de me dire qu est que, quelle est l'époque de Twitch que vous avez préférée si vous avez connu 2013-2015, 2014, même 2016 où à l'époque il y a eu beaucoup de battles, de grosses donations le chat réel, j'étais vraiment qu'à ça, c'était beaucoup moins les subs, ou alors si vous trouvez le euh, montage actuel, ou en tout cas ma façon de fonctionner actuelle, peut-être plus saine, peut-être plus sympa, et peut-être moins porté sur cette course directe à l'argent, même si je vais pas te cacher, hein, un show H1 et ses 25 000, 30 000 subs, en tous les mois, on va dire qu'il est bien le au show, quoi. <rire> je dirais pas que c'est moins porté sur l'argent, je dirais que c'est différent, et ça fait moins, surtout, cette course à do donation, et c'est vrai que ça fait moins, tiens, je suis un viewer, je te donne 500 balles, 400 balles, 300 balles, c'était cool à une époque, mais et je pense que c'est bien que ce champion se soit refermé. C'était Zach, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous